A de le Donc, vraiment, que je veux dire cela, puisque des entendu parler faire Le Secrétaire Général B. là. a pour le Président, Mimo Wolo a D'autres amati, qui ont été wara la vie, voilà. été en train de se faire importance. Ce qui est, est, ce qui est important, c'est que le débat politique est bien. Vraiment. Puisque nous avons sommes... que wow. Bonjour, je, vous parler, je, vous je vous parler, mon programme. Vous savez... Euh, nous sommes de l'homme mais maintenant, on l'a dit. Il n'y a pas d'autre côté, il n'y a pas d'autre côté, il n'y a vous dit, l'air L'air l'ouko, le plus nen Parce que y kitchen, or, Qu oui. je suis pas homme je ne suis pas Je suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas Je suis pas Je suis pas homme nuancé, Je suis très nuancé. Je Je suis Je suis Je ne puisque demain man c'est me ne l'a mon c'est Donc, vraiment, ce que nous c'est que nous avons dit que nous en général, y C'est-à-dire l'audience, l'omniscient. La qualité de la qualité de qualité. Donc, il y a qui En tout cas, nous sommes Mouin Diabot Président, Moui Samanjabot, Diabot, Diapni, Nyundal, delu Mel nimburok So, Banjo Nerfone parce est cest que si on a un statut de chef de l'opposition, on a un statut de chef de l'opposition, chef de l'opposition, de chef de l'opposition, a de c'est oh, Voilà, Donc, Le président Famara Il m'a dit deux il m'a arrêté. m'a je de Lek lek, gumba, sont pas parce que ne sont pas mal. Ils ne sont pas mal. Ils ne sont pas pas Ils Ils ne pas ils ne sont contents que vous faites qu troubler nous les eaux. Nous or nous avons sous le dans les eaux troubles. Ensuite, nous avons me faire eaux, nager en eau trouble. Nous ne cou troublez nous avons fait donc, pour moi, pour, pour moi l'air, que l'IGEI est un urgence, les c'est une priorité, une surpriorité nationale. L économie numérique, c'est euh, révolution industrielle Szenarie, nous avons mieux théorisé l'exploitation de l'homme par l'homme. Révolution bidimensionnelle, révolution numérique. L'homme sera presque économiquement inutile puisque l'intelligence artificielle va le remplacer dans la plupart des métiers. plus Ensuite, fierkiat des ressources Gazière, pétrolière, nous les nous faisons fait un peu de nous Pour que... Les qui nous avons pour nous Donc, nous sommes qui Les gens, les les les les, les, les, les, les 2019, tiou la jehna compétition la won électorale ku nek sam ce programme